Voilà, nous sommes là, nous sommes rendus à cette émission que vous attendez tous les jours. Raphaël, elle est où? Eh bien, elle est là. C'est ça, le titre de l'émission. Raphaël est là. Je suis avec vous pour passer un agréable moment. Et ce moment, je vais euh, euh, le dédier à tous ceux qui sont à l'hôpital, à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui nous regardent par le biais de notre replay sur internet, www.etv.gp. Sinon, chez vous, devant la télévision, tranquillement, vous mettez tout ce qu'il y a autour pour ne pas vous déplacer tant que nous ne serons pas partis. Après, vous allez pouvoir zapper, il n'y a pas de souci. Un petit clin d'œil comme ça pour tous ceux qui nous regardent sur la Martinique, nos amis qui nous écrivent et tous ceux qui sont passés à cette émission, je ne vous oublie pas. Voilà. Aujourd'hui, notre réunion de soleil qui vient pour un peu réchauffer tout cela, c'est M. Pierre Chadru, que vous connaissez. Vous allez bien, Pierre Ça va. Ça va très, très bien. Ça va, Murphy Alors, tout, tout est en ordre, tout est en place, c'est bon. Et bien, nous allons commencer notre émission avec lui parce qu'il va nous dire un petit peu ce qu'il fait en ce moment, ce qu'il vous propose. Il est surtout là pour vous proposer des activités qu'il a, euh, si on peut dire, ça a été repris mais ça n'a jamais été lâché. Hein. Enfin, il a toujours toujours travaillé. Mais il a préparé de bonnes choses et ceux qui le connaissent en tant que peintre, eh bien. Il n'a pas lâché non plus. C'est par cycle, par saison. Là, si euh, son imaginaire artistique lui dit, « Bon, ben, on va faire ça. » Et qu'elle il qu'elle descend, là, il fait ça, et puis voilà. Nous avons vu cette, cet ouvrage, ce bel, cette belle œuvre qui se trouve pas loin de la poste en entrant euh, au Lamentin, hein, avec les yeux là. Machin. Moi, je, je, je disais juste avant, Pierre, que ces yeux-là... Il va falloir un je nous les explique. Je ne sais pas si ce sont des yeux des, des, des, des ancêtres, les yeux des artistes, ou alors vos yeux à vous que vous placez partout. Il va falloir que vous venez pour nous dé, enfin, déshabiller ce, ce, ce, cette problème. œuvre. Aujourd'hui, nous sommes là en fait pour parler de développement personnel. Parce qu'il est le créateur, ou alors c'est la personne qui a créé, euh, fondateur. MC, voilà, fondateur de MC... De MC2 et de l'Institut MC2. mc c'est euh, voilà. méthode de développement personnel. De développement personnel. Personnel. Alors, on va parler tout de suite de cette créativité. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie euh, de cela Com Comment vous en êtes arrivé à fonder euh, cet institut ben, C'est après pas mal d'années, euh, je vais dire euh, près de 25 années mmh. de recherche, parce que les gens me connaissent en tant qu'artiste, mais je suis aussi un chercheur en psychosociologie depuis très longtemps. Mmh. Et en fait, euh, ben, en 2012, j'ai décidé de publier mes mmh. recherches euh, euh, sous le titre « Je » égale MC2, mm -hmm. à l'époque c'était « Maîtriser le principe créateur de votre esprit et, ». Euh, et donc à la suite de, du succès de cet ouvrage, ouais. euh, les gens m'ont sollicité pour, des, pour les accompagner sur le plan du développement personnel. Mm -hmm. Alors c'est vrai que c'était un livre initiatique, on va mm -hmm. dire, même si c'est euh, une synthèse d'une recherche qui est, qui est dans les sciences humaines, donc mm -hmm. c'est quand même une oui. recherche scientifique, hein, en psychosociologie. Mm -hmm. euh, mais j'ai voulu le concevoir euh, comme un livre initiatique. D'accord. Il euh, y a beaucoup d'autres euh, des, des psychologues, mm -hmm. euh, des, des sociologues qui font, euh, qui, qui, ont, qui ont ce type d'expérience mm -hmm. et qui ont envie de le traduire, on peut le traduire en récit, hein, oui. ou en roman, en essai littéraire mm -hmm. ou philosophique, euh, ou en livre initiatique. Et, et c'était intéressant parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ça entre dans dans le domaine du développement mmh. personnel. Donc, c'était intéressant. Mmh. Et donc, à la suite de la publication de Je, mmh. Je égale MC2, mmh. ben, automatiquement, j'ai créé l'Institut MC2. Très bien. <rire> Parce 2013. que le Je égale MC2, cela voudrait dire que nous sommes méditation créativité, conscience, conscience et, créative. et créative. Nous oui. sommes ce que nous créons avec notre esprit. Avec en gros, c'est ça. Donc le, le jeu, ce n'est pas un jeu qui, qui veut dire l'ego, mm -hmm. mais c'est un jeu qui veut dire justement la pluralité, qui veut dire que même ouais. soi-même, on se transforme en permanence. Donc mm -hmm. on est très loin de l'ego, mm -hmm. puisque on peut on peut avoir, on peut notre personnalité peut évoluer, il peut se transformer, c'est au fil des événements. Mm -hmm. Et c'est surtout aussi au fil des, des réactions, parce que de la façon dont nous comprenons ce que j'aime bien dire, les, les leçons de la vie. Mais oui. ces leçons-là, en fait, ben, deux personnes qui ont vécu la même expérience oui. ne vont pas tirer la même leçon. Donc le jeu, il va mm -hmm. être différent d'une personne à l'autre oui. euh, pour la même expérience vécue. Donc l'idée, en fait, c'est oui. que ces 25 années de recherche m'ont permis mm -hmm. de me rendre compte que l'esprit n'est pas ce qu'on en dit. Oui. Que les croyances ne sont pas ce qu'on en dit, mmh. les émotions, les sensations, euh, euh, les sentiments, ce n'est pas du tout, du tout ce qu'on en dit. Mmh. Et surtout, j'ai compris, parce qu'en en fait, quand on est, on, on se rend compte qu'on a une perception, on se mmh. rend compte qu'on a une conscience, mmh. mais on lui dit souvent, ça vient de. Mmh. C'est pas quoi, pas chercher à comprendre. Mmh. Mais bon. Quand, non, on la est chercheur, oui. quand on est un chercheur, on ne peut oui. pas se satisfaire de ne pas chercher à comprendre. Ça. ça veut dire « Amen ». Oui, oui, oui. Comme je suis un anti-religieux, « Amen » ça ça, pas, ça arrive à l'âme, ça n'arrive pas à là. Oui. Ça descend pas. Donc je me suis dit mais il faut chercher à savoir. On est oui. des êtres humains, on a un fonctionnement. Oui. Je pense que le minimum, c'est de chercher à comprendre comment nous fonctionnons pour pouvoir fonctionner le mieux possible. Mm -hmm. Alors bien sûr, nous avons un, un, un, un, un, une limite, une espèce de baromètre... Oui qui est la souffrance. Tout le monde souffre mm. et on ne sait pas toujours quoi faire avec mm. cette souffrance-là. On ne sait pas toujours quelle est sa fonction, on ne sait pas toujours d'où elle vient, Exactement. on ne sait pas à quel moment on va s'en débarrasser, si mm. un jour on s'en débarrasse, etc. Exactement. Donc, ça ça, ça ça, participe des traumas psychologiques, mm. des traumas physiques, des traumas mm. physiologiques, des traumas émotionnels, des mm. traumas sensitifs, etc. Bon, bien sûr, il y a un, tout un corps de métier qui est la, la psychologie la psychothérapie mm -hmm. qui s'occupe d'aider les mm -hmm. gens à mieux comprendre à dépasser et parfois à soigner et à guérir mm -hmm. complètement mm -hmm. certains traumatismes mais ce n'est pas toujours le cas mm -hmm. c'est d'ailleurs très rarement le cas mm -hmm. et en fait depuis Jung hein, depuis Carl Gustav, Gustav Jung en même temps que Freud hein, ils mm -hmm. sont, ils, sont, ils, sont, ils ont vécu à, à, au même moment mm -hmm. mais, Dès cette époque, en fait, la psychothérapie avait déjà son parallèle, qui a souvent été euh, réintroduit euh, dans le circuit, on va dire, dans le, dans le panel d'outils pour aider les gens. Eh bien, le développement personnel existait déjà. Et quelqu'un comme donc, euh, Carl Gustav Jung, mm -hmm. dans sa, sa pratique, sa façon de procéder, eh d'ailleurs il y a des livres, euh, des, il y a des, des, des articles scientifiques très sérieux qui, qui, qui parlent de lui en tant que fondateur de, du développement personnel moderne en Occident. Mm -hmm. en Occident. Donc j'ai étudié bien évidemment les différents courants du développement personnel. Mm -hmm. Et un des courants fondamentaux, mm -hmm. c'est la méditation. Mm -hmm. Mais laquelle alors, alors laquelle? Ah, Il y a voilà. différentes formes de méditation. Voilà, donc ayant étudié toutes les formes de méditation, mm -hmm. et comme ma base de recherche au départ c'était qu'est-ce que l'esprit, mm -hmm. donc j'ai je me suis posé forcément la question, quel lien il y a entre la méditation et l'esprit et, et du coup ça m'a permis d'essayer de, mm -hmm. de comprendre comment fonctionne aussi notre esprit du point de vue de la méditation. Bon, donc euh, vous avez parlé de développement, enfin vous dites développement personnel, mais est-ce que nous n'avons pas toujours eu cette capacité de développement personnel depuis la naissance, depuis même dans le ventre Oui, sauf que ah. on n'a pas toujours conscience ouais. de ce qu'on met en œuvre. Mm -hmm. Et toute la question est là. Il faut bien comprendre que l'histoire de la psychothérapie moderne a fait un un, un, un, un socle, un, un piédestal à mille, l'inconscient ouais, sur ouais. un piédestal. mais l'inconscient c'est ce qu'il y a de plus impalpable pourquoi on ne s'intéresse pas aux au conscient parce qu'au moins là on peut déjà mm -hmm. c'est plus palpable, on peut déjà maîtriser mm -hmm. on base on base carrément tout toute un versant du soin de l'accompagnement des gens mm -hmm. sur ce qu'ils connaissent le moins bien c'est leur inconscient c'est sûr donc je me suis dit, je vais m'intéresser au conscient. au conscient. Et je vais essayer de comprendre en quoi, de façon consciente, on arrive à faire fonctionner notre esprit. Mmh. Et pourquoi pourquoi Les questions basiques, quand voilà. on est petit, on demande à ça, « Maman, pourquoi tu pleures mmh. Maman, pourquoi tu souffres ?» mmh. On a 5 ans, ça, on ne supporte pas de voir sa maman plus ces questions-là. Voilà, voilà. On lui pose naturellement la question. Mm -hmm. La maman qui n'a pas du tout étudié mm -hmm. ça, dit, je souffre parce que c'est naturel, mm -hmm. c'est la vie, euh, des fois, peut-être j'ai fait un truc qu'il ne fallait pas faire, euh, Dieu me punit. Enfin, mm -hmm. voilà, la maman essaie de, de, de, de, de, trouver. de répondre mm -hmm. en fonction de son paradigme, mm -hmm. en fonction de son champ de croyance. Oui. Et donc, je me suis mis à interroger aussi ça. Je me suis dit, mais l'esprit tel mm -hmm. que le définit la, la philosophie occidentale, mm -hmm. c'est un outil qui a pour fonction de travailler sur le cognitif. Le, le, c'est un outil intellectuel. Le champ intellectuel est investi mm -hmm. par l'esprit, c'est-à-dire tout ce qui est euh, pensée, mm -hmm. euh, réflexion, analyse, calcul, projection, euh, concept et donc conceptuel et, et la réalisation quand même et la réalisation c'est mmh. autre chose c'est autre chose la réalisation vient dans le physique c'est mmh. l'action c'est voilà quoi c'est le à la limite c'est le physiologique d'accord donc là c'est dissocié voilà ouais, conscience et conscience et je me suis dit mais là aussi il y a, il y a, il y a quelque chose qui me, qui me qui qui ne va pas mmh. Comment peut-on ériger l'esprit sur un piédestal ouais. et croire que dans ce que nous vivons, ouais, ouais. dans le faire, dans l'action, dans l'être, dans l'avoir, il mm. va descendre. On ne sait pas d'où ouais, ça mais ouais, là, ouais. Mais je comprends pas. Faut... Donc là aussi, je me suis dit, quel est le lien Quel est le lien Alors si je comprends bien dans, dans ce que euh, vous me dites qui très passionnant, c'est très intéressant. Je ne sais même pas si on aura assez des 15 minutes qui, que nous avons prévues oh, pour ce bon moment avec Il vous. Alors, euh, <rire> Dieu. Il faut des trois heures. Alors, Dieu est quoi Comme on, beaucoup de gens disent, je ne crois pas en Dieu. Quand quelqu'un refuse de croire en Dieu, la personne refuse de croire en, en elle-même, puisque c'est la conscience qui est sur un piédestal. C'est la conscience de l'être qui définit en fait ce que l'être doit être et, et comment l'être va s'appliquer à utiliser son jeu, le jeu de je ne sais pas, méditation de, de création de... alors Dieu, Dieu est, est une conscience mais le, le problème, problème... <rire> c'est une, une grosse conscience, non, parce le... que c'est la seule chose fait enfin, c'est euh, le seul élément qui est sur un piédestal euh, oui. depuis tantôt, mais le problème c'est que quand on parle généralement de Dieu mm -hmm. on, on l'oppose mm -hmm. à l'humain mm -hmm. Dieu c'est le patriarche mm -hmm. il est invisible, il est il est la toute-puissance, mmh. mmh. nous sommes à sa merci. Mmh. Et nous, en fait, à partir du moment où on, on pose Dieu comme étant quelque chose qui existe, mmh. on s'oppose, nous, en subalterne, on s'oppose, nous, mmh. en celui mmh. qui, va, euh, qui va être contraint, mmh. comme celui qui va devoir... Mmh. Euh, euh, euh, qui va devoir euh, subir euh, les préceptes, mm -hmm. euh, les, les commandements, même ça va quand sûr. même un mm -hmm. peu loin. Mm -hmm. Pour des humains adultes, euh, à la limite, un enfant à partir de 12 ans, il commence à dire à, ouais. à maman euh, Je suis un. Ça va euh, un moment là. Il hein? faut arrêter de me faut poser arrêter. des choses. Ça. Donc on ne peut pas imaginer que des adultes ouais. acceptent comme ça des mm -hmm. commandements. C'est quelque chose qui va pas. Donc ouais. euh, ça veut dire que le plus on. Plus on érige Dieu à sa valeur suprême, mmh. et plus on diminue l'être humain, mmh. plus on infériorise l'être humain. Alors qu'on dit mmh. que nous sommes, nous sommes des nous, dieux, c'est écrit. C'est pas que nous sommes des dieux. Non, mais je vais même pas jusque-là. Mmh. Nous sommes faits à son image. Oui. Si, Donc, on, si on concède que nous soyons faits mmh. à son image, mmh. veut, et lui, il est. Le créateur. On dit même que c'est le créateur ouais. qui a tout voilà. créé. Donc nous sommes fatalement des mmh. créateurs. Mais comment créons-nous mmh. Comment on fait On ne peut pas nous dire vous êtes des créateurs, mais en même temps obéissez à Dieu. Mmh. Il y a un truc qui cloche. Et c'est pour cela que dans, euh, euh, dans l'Institut. Euh, euh, MC2DP, vous parlez de, euh, euh, créativité, de, de, de conscience créative, vous parlez de système créatif, vous parlez de l'objectif aussi, on va voir avec vous l'objectif de tout cela. Uh -huh. Donc, quand vous parlez de ce, ce système créatif, en fait, c'est cette euh, partie-là que nous avons en préambule, que vous expliquez, que vous expliquez êtes... très bien, que donc je disais donc que vous expliquez très bien et que euh, nous n'avons pas de difficulté à comprendre ce que vous nous dites. Il y a des gens qui parlent de tout cela, mais on, la personne parle, on se dit, mais c'est quoi Mais là, on comprend très bien ce que vous dites. Alors, où est-ce que vous dispensez vos, cette méthode enfin, mm -hmm. on peut appeler ça court on peut appeler ça savoir ben, en conditions. fait il ouais, y a plusieurs activités euh, mm -hmm. en fait c'est ça hein, pour, pour conclure avec mm -hmm. ce qu'on disait tout à l'heure c'est mm -hmm. qu'en fait le, la synthèse de cette recherche c'est de dire mm -hmm. que euh, les 25 années de recherche mm -hmm. depuis 2012 hein, donc, mais ça continue puisque mm -hmm. là il y a une réédition 10 ans après donc je continue à, à rechercher à, à, à chercher à expliquer à justifier à comprendre les choses et euh, en fait, euh, la, la méthode que j'ai créée, la, la, la, la méditation consciente et créative, euh, vient de la synthèse de ses recherches. Mais nous allons en parler de cela tout à l'heure. Je vais vous offrir la possibilité de vous accompagner encore quelques minutes pour que nous puissions parler de cette méditation consciente, consciente et créative. Et créative. Euh, nous allons nous arrêter sur cette première partie. Vous ne bougez pas, vous ne partez surtout pas parce que nous revenons avec notre rayon de soleil de Guadeloupe, monsieur Pierre Chadouille, auteur aussi d'un ouvrage que nous allons parler aussi tout à l'heure et puis fondateur de cet institut MC2DP. A tout de suite.